Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Star Citizen possède déjà de nombreux vaisseaux de combat, offrant de nombreuses possibilités. Malgré cela, il reste un type de vaisseau sous-représenté, il s'agit du chasseur lourd biplace. De prime abord, on peut penser à RSI comme un constructeur civil, mais en réalité l'entreprise investit beaucoup dans l'équipement militaire, comme avec le Bengal par exemple, ou encore le Polaris et maintenant le Scorpius. Même si à l'origine les premières esquisses étaient plus proches du style classique de RSI, au fur et à mesure des essais, le Scorpius est devenu un représentant d'un style plus moderne et plus osé du constructeur. Les ailes en forme de X sont un classique de l'imaginaire spatial. Pour autant, les développeurs ne voulaient pas s'interdire leur utilisation. Côté caractéristique, le Scorpius est un vaisseau biplace, dans lequel le copilote gère une tourelle télécommandée qui a la particularité de pouvoir se déplacer le long de la coque pour changer de configuration. Il est donc possible de passer la tourelle à l'arrière pour défendre le vaisseau ou atteindre une cible sous celui-ci. Lors de la conception du vaisseau, les développeurs se sont assurés que la caméra reste dans la même orientation lors du déplacement de la tourelle afin d'éviter une rotation qui serait perturbante pour le joueur. Vous pourrez donc changer de configuration en plein vol sans risquer le mal de mer. Concernant l'armement, 4 canons de taille 3 sont situés sur les ailes, équipés par défaut avec 4 de taille 2 sur Gimbal, ainsi que 2 racks de missiles chargés avec 4 missiles de taille 2. L'objectif étant de concentrer toute la puissance de feu vers l'avant, comme avec le Hurricane. La partie la plus difficile lors de la conception d'un vaisseau de ce type bien qu'aujourd'hui les développeurs maîtrisent les codes visuels du jeu, et de continuer à apporter du renouveau et de la fraîcheur dans les designs en respectant l'essence des constructeurs. Avec ce vaisseau, les développeurs souhaitent donc offrir une nouvelle alternative aux joueurs en proposant un vaisseau multiplace plutôt que de forcer les joueurs à rester seuls dans un cockpit. Et au fur et à mesure que les technologies de multijoueurs au sein des vaisseaux seront développées, ce type de vaisseau deviendra de plus en plus puissant. Nous en apprendrons un petit peu plus sur le Scorpius avec sa mise en vente lors de l'Invictus. Passons maintenant à un Sprint Report sur le thème de l'environnement et commençons avec les progrès faits sur les hôpitaux, qui sont désormais en final art. Une dernière phase de travail ayant amené des finitions sur les plantes, les décorations comme des dioramas dans le sol, de nouvelles signalisations, des objets et la finalisation de l'architecture. Côté technologie, de nouveaux essais sont effectués concernant la création de ravins de manière procédurale. Bien que cette technologie servira pour de nouveaux lieux, ce que vous voyez n'est pas une nouvelle planète, mais juste une zone de test. Si les résultats sont concluants, ils devraient permettre d'éviter l'étirement des textures qui se produit lors d'un brusque changement de hauteur de terrain et donc permettre de se débarrasser des rochers utilisés pour cacher cela sur des mares par exemple. Depuis la dernière fois que nous les avons vus, les avant-postes coloniaux ont beaucoup évolué. Et ce que vous voyez sont des tests pour des plantes d'intérieur, pouvant potentiellement être placées par les joueurs et avoir donc un cycle de vie et de mort si vous ne les arrosez pas. Concernant l'intérieur, il est désormais en phase de greybox et nous voyons ici l'étape de revue interne où des modifications peuvent être proposées. Et à propos de la planète sur laquelle se trouve l'avant-poste, eh bien nous en apprendrons un peu plus le trimestre prochain. Enfin, l'équipe des effets a ajouté de nombreuses décorations nocturnes sur Horizon, réutilisant les particules émissives qui avaient servi au Wallis Bar de New Babbage. Ces effets de lumière prendront tout leur sens une fois en jeu avec la ville englobée dans des nuages volumétriques. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée. Moi, je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.